Bonjour, euh, je m'appelle Baptiste. Euh, actuellement, je suis comédien euh, dans le milieu de la comédie musicale, donc comédien, chanteur et danseur. Euh, et avant, j'ai fait une école d'ingénieur. Baptiste, tu m'as dit que tu, euh, que tu as fait une école donc en agroalimentaire et pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine là particulièrement Alors à la base, j'étais sur une formation scientifique euh, que j'ai fait par intérêt aussi pour les sciences, etc. Donc euh, dans le, avec un intérêt particulier pour la biologie. Donc dans mon choix de, cursus, de premier cursus avant de me lancer dans le milieu artistique, je me suis dit que quitte à faire un diplôme avant de se lancer dans la carrière artistique, euh, autant faire quelque chose qui me plaisait et donc m'orienter vers un métier euh, de la biologie et plus précisément de l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette filière-là euh, qui se faisait dans une université euh, de biologie. D'accord. Et donc du coup, tu arrives à Polytech en agro. Euh, comment est-ce que ça se passe tes années étudiantes, tes cinq années euh... Dans l'ensemble, très bien. Mmh. Euh, c'est vrai que sur la fin, quand euh, je sentais arriver à la fin des études et donc de pouvoir me lancer dans, dans, dans la partie école de, de comédie musicale qui était finalement la finalité de, de ce, de ce projet-là, euh, c'est vrai qu'à la fin, c'était un petit peu long, un petit, oui. peu, un petit peu compliqué, d'autant que bah, le st les stages qui s'allongeaient euh, me confirmaient que ce pas vraiment le milieu qui me qui me corresponda. Le stage de six mois était un petit peu long, mais très intéressant, très formateur. Mais c'est vrai que voilà, le, le, la, la vie en bureau n'est pas forcément euh, faite pour moi. Euh, mais sinon, euh, j'ai beaucoup appris, euh, même en dehors de toute la partie euh, scientifique. Mm -hmm. euh, L'école d'ingénieur m'a permis d'apprendre beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui. Donc, tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe, euh, c'est des choses qui, qui restent qui reste parce que finalement bah, un spectacle ça reste un projet euh, comme un autre avec une équipe comme une autre. Effectivement. C'est très intéressant euh, de pouvoir réutiliser ces, finalement ces, tous ces outils dans un autre domaine. Si on parle un peu de tes stages, euh, tu en as fait trois ou quatre Comment est-ce que ça s'est déroulé Comment est-ce que tu les as choisis Alors fait, oui, j'ai fait trois stages, donc les trois stages obligatoires de, de l'école d'ingénieur. donc Le premier stage qui était un stage ouvrier euh, donc qui m'a permis de, de de voir un peu le monde ouvrier donc j'ai vraiment au niveau ouvrier euh, j'étais travaillé dans une euh, une meunerie d'accord euh, en région parisienne donc pendant un mois où je je traitais je traitais notamment les additifs dans les dans les farines mm -hmm. euh, pour les préparations de pain etc. donc c'était comme c'était des des gros tonnages, on parlait de 50 kg d'additifs euh, à transporter et à gérer euh, donc ça m'a permis de découvrir un peu le, le travail manuel euh, et le l'univers euh, de, de l'agroalimentaire euh, que j'aurais à côtoyer, en tout cas euh, dans la formation si ce n'est dans le métier, vu que ah, ben, c'est un métier, voilà, je ne l'ai pas fait, pas fait euh, au final. Euh, le deuxième stage, c'était un stage qu'on devait faire à l'étranger, oui. moi j'ai fait un stage en Belgique, en la frontière allemande, dans une moutarderie, euh, qui était un stage qui en soi le stage en soi m'a pas appris grand chose vu que ça ressemblait beaucoup à un stage ouvrier avec quelques petites missions euh, qui se rapprochaient de l'ingénierie. Après c'est vrai que le côté à l'étranger m'a beaucoup appris vu qu'on ouais. on doit apprendre à se débrouiller tout seul, on est dans un logement qu'on n'a pas forcément choisi donc c'est c'était très, très instructif, ça a apporté une grande dose de maturité en termes de, de développement personnel, tout hein, simplement. Okay. Euh, et du coup, le troisième stage, qui était un stage d'ingénieur que j'ai fait en région parisienne à Delhi France, pour, euh, en, en ingénieur qualité, oui. euh, donc au siège où je traitais les différentes demandes des, des, de la zone Europe euh, pour, euh, pour, pour ces différentes entreprises. Mmh. Euh, qui était très intéressant parce que ça m'a permis de gérer plusieurs projets à la fois, vu que j'avais une mission, quotidi une mission entre quotidienne qui revenait, et un projet sur le long terme, donc de six mois, que, que j'ai mené à bien euh, en six mois. Euh, donc c'était très intéressant et comme je disais, mais un peu long, euh, enfin, un peu voilà, long je ne me, la... me verrai sur pas plus de six mois dans un bureau, c'est vrai que... voilà. D'accord. Et durant ton école d'ingénieur, tu as eu l'occasion de côtoyer un peu les associations étudiantes Tout à notamment. fait. Tout à fait. Alors, je me suis tout de suite investi dès que je suis entré dans la, le cycle ingénieur, la partie prépa où là j'étais un petit peu plus, un peu plus concentré sur ma formation et pas trop dans l'associative. Surtout mmh. que c'était intégré à la fac, à la fac. Donc on n'était pas encore dans l'école d'ingénieur à proprement parler, qui est située sur la fac. Euh, mais une fois arrivé dans l'école d'ingénieur, c'est vrai que je me suis investi assez rapidement dans, dans le BDE, le bureau des élèves, mmh. euh, à tel point que j'ai fini par créer le bureau des arts qui n'existait pas à la base, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un, une association qui était consacrée au groupe de musique, un groupe de musique, euh, et du coup il n'y avait pas de bureau des arts pour tout ce qui était à côté, donc euh, bah, évidemment culturel, artistique, donc on a créé le BEDAC, le bureau des arts et de la culture, euh, cette année-là, donc, euh, donc ça fait partie un peu de mes, de, de mes débuts de... Le rapprochement du côté artistique même dans l'école d'ingénieur au final. D'accord et euh, tu l'as vécu comment cette création d'association et le fait de pouvoir effectivement euh, euh, mêler à la fois les cours d'ingénierie et euh, ta passion donc, pour euh, l'art et la culture bah, Au final euh, c'était assez évident euh, dans, le, dans, la, dans la création. C'est vrai que j'ai bah, tout de suite vu qu'il y avait un manque euh, de ce bureau des arts qui pourtant était présent dans plein d'autres écoles d'ingénieurs et mmh. qui qui permettait d'avoir un, un, un, un certain rayonnement euh, du point de vue culturel, de, de s'ouvrir un peu à autre chose que simplement des associations bah, de robotique ou de, de, de choses qui sont au final très liées à notre métier ou en tout cas le métier auquel on se, on, on, se, je me formais à l'époque. Euh, donc c'était une, euh, une évidence, il m'a suffi de trouver euh, les personnes qui étaient intéressées pour m'accompagner dans ce projet, pour créer l'association et euh, le, bureau de, le bureau des élèves m'a beaucoup aidé euh, pour la création de, de ça. Donc ça s'est fait très facilement au final et c'était une expérience très enrichissante qui m'a permis aussi de vivre euh, ma formation d'ingénieur dans, dans le bureau des élèves, vraiment dans l'école d'ingénieur, avec ce côté artistique en plus, ce qui m'a permis aussi de voilà, m'épanouir euh, dans ces deux, deux choses-là en parallèle, en plus de, des choses que je faisais à côté de, de l'école d'ingénieur. D'accord. Et euh, Donc effectivement tu me disais que le stage c'était de plus en plus long surtout vers la fin et mmh. du coup quand t'arrives la remise des diplômes, comment est-ce que tu euh, te sens à, à ce moment-là Parce que hein, c'est pour toi un peu euh, un passage vers, euh, vers une deuxième étape finalement Alors oui en plus c'était assez particulier vu que nous notre remise des diplômes s'est fait en novembre mmh. et j'ai intégré mon école de comédie musicale deux mois plus tôt en septembre. D'accord. Donc euh, ce qui fait qu'en fait j'ai eu… Deux ou trois semaines de battement entre le, entre fin août si je mets, mes souvenirs sont bons entre fin août on a où j'ai fini du coup mon, mon stage euh, que je n'ai pas du coup renouvelé euh, sur quelconque contrat qu'on aurait pu me proposer euh, voilà ils étaient au courant aussi de toute façon de mes projets et euh, donc euh, au final, mon diplôme d'ingénieur, je l'ai reçu euh, alors que je sortais d'un cours de comédie musicale juste avant, donc euh, je venais de chanter et de danser, et le soir même, euh, je, je recevais mon diplôme, donc c'était... Au final, ça concluait toute cette période de, de formation d'école d'ingénieur, euh, assez naturellement, et c'était juste faire la transition, ça faisait juste transition, et du coup, ça fermait ce chapitre-là, alors que j'en avais plus ou moins commencé un autre euh, à côté. Donc c'est vrai que qu'au final, moi c'est un ouais, c'était un aboutissement, un mm. aboutissement aussi une certaine voilà la fierté quand même d'avoir d'avoir fini d'avoir fini quelque chose avant de commencer une autre c'était assez important euh, pour toi ne ouais. serait-ce que voilà de, voilà de se dire euh, bah, je commence quelque chose je le finis d'accord ça nous fait une belle transition sur effectivement qu'est-ce que tu fais maintenant et euh, on peut peut-être parler du lieu dans lequel tu me reçois ce soir tout à fait. Alors le lieu dans lequel, euh, dans lequel euh, on est actuellement, c'est juste mon studio de répétition, donc euh, dans mon appartement euh, qui est une petite pièce à côté avec mon piano, pour, euh, pour pouvoir travailler euh, chez moi. Euh, alors la danse, pas tant que ça, c'est plus remarquant parce qu'on n'a pas, pas non plus un hall, euh, un hall de danse euh, très, très grand, mais on met pour chanter, pour travailler les textes, euh, c'est un peu mon, mon espace à moi pour, euh, pour pouvoir travailler tout ça de mon côté, euh, travailler mon piano, etc. Euh, donc, euh, mais en soi, sinon pour tout ce qui est répétition de groupe, je sors et on a, on a des locaux de répétition en fonction des différents projets dans Paris. D'accord. Et voilà. du coup, exactement, qu'est-ce que tu fais maintenant donc, On l'a un peu... Alors maintenant dit, mais euh... Voilà, du coup, maintenant, je suis dans la comédie musicale, donc je suis comédien, chanteur et danseur, donc selon les projets. Je suis amené à faire les trois pour, euh, pour les comédies musicales qu'on voit à Mogador ou, à, ou dans les, les théâtres, il y en a de plus en plus actuellement dans Paris. Euh, mais sinon, je suis amené aussi à faire juste du théâtre, juste des concerts de chant, euh, faire juste de la danse, euh, si jamais en tant que danseur ou chose comme ça. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ce milieu-là. J'écris aussi. D'accord. J'écris euh, des comédies musicales avec des lettres de compositeurs, de metteurs en scène, etc. Je m'entoure de choses comme ça, et donc on a des projets comme ça. Et du coup, je continue aussi à me former, oui. euh, parce que là, je viens de finir mon école de comédie musicale. Euh, cette école, euh... tu l'as choisie comment euh, Cette école, alors, ça s'appelle l'ECN de Paris. D'accord. Euh, C'est une école que j'ai découvert avant de, de finir mon école d'ingénieur, parce que pendant mon école d'ingénieur, j'ai découvert mon, la comédie musicale par des cours du soir, euh, qui étaient donnés euh, par deux professeurs dans une association qui était dédiée à la comédie musicale et au cours du soir de comédie musicale ça a été vraiment le coup de foudre pour, pour, cette, pour cet art-là. Donc, a... j'ai continué ça en me disant que maintenant, plus, plus qu'une école de théâtre, ce que je voulais faire à la base, c'est vraiment une école de comédie musicale euh, que, je voulais, que je voulais faire. Donc, en renseignant, en parlant avec les professeurs et en voyant des, gens, des élèves qui, av qui, avant moi, étaient partis dans cette école et qui m'ont fait des retours, euh, j'ai choisi cette école-là en... en, en assez, assez, assez con, avec, avec confiance. Donc j'ai j'ai pas été déçu. C'était une école qui me convenait tout à fait. J'étais très très très content de ce choix-là. Si on revient un peu sur tes trois ans de formation, euh, quel était ton quotidien Comment est-ce que la formation s'articulait Est-ce qu'il y avait une partie théorique ou que c'était que des cours pratiques Et comment tu répartissais ton temps entre euh, effectivement la danse, le chant, la comédie mmh. Alors dans l'école, dans cette école-là, comme euh, dans la plupart des écoles de comédie musicale euh, à Paris, du moins, mm -hmm. euh, c'est réparti en fait par tranche horaire. D'accord. On est dans le, on est réparti, donc on a des cours de, de chant pur, on a des cours de danse avec différents styles de danse, donc on a les cours de ballet, de danse classique. D'accord. Les cours de jazz, avec euh, alors le jazz est assez large, donc on a quelques différentes stylistiques qui sont abordées selon les professeurs et selon leurs particularités. Et des cours de claquettes. D'accord. Euh, il y a un cours de claquettes qui est assez spécifique aux communes musicales, si on pense à tous les Fred Astaire, euh, toutes les communes musicales à l'ancienne, mais bon, les claquettes sont encore beaucoup utilisées dans les communes musicales actuelles. Mm -hmm. euh, euh, voilà. On a des cours donc, de chant, de théâtre pur, pur et dur, euh, où, on a, où on aborde les textes classiques, les textes contemporains, Shakespeare, euh, différentes stylistiques de théâtre. Euh, et on a des cours qui sont un petit peu plus transversaux. Donc on a des cours notamment de chœur, de polyphonique, c'est un, un peu comme des cours de chant, mais on est à 40 et on apprend à faire différentes harmonies, à travailler des, des, des, des, comme une chorale en fait, mais appliquée à des morceaux de comédie musicale ou de jazz selon, selon les programmes. Euh, des cours d'expression scénique, où là l'expression scénique ça va être apprendre à chanter un texte, à chanter une chanson, mais en interprétant la chanson. Donc c'est à, à, à mi-chemin entre le chant et le théâtre au final. Oui. Euh, des cours de comédie musicale, où là pour le coup on monte des tableaux entier euh, où on chante, on danse, dans, on fait on, en général, on prend un petit extrait de comédie musicale de 10-15 minutes mm -hmm. et on crée une petite histoire autour où du coup on intègre chant, danse et théâtre pour mélanger tout ça et après il y a d'autres petites annexes comme les cours de mime, les cours de clown euh, qui sont une, juste pour étendre un peu la, la, la, la palette de capacités qu que peut avoir un... Un comédien pour découvrir un peu tout ça. Donc c'est au final on voit une vraie, une vraie un vrai panel de, de compétences euh, qui sont plus ou moins approfondies et du coup ça nous permet après l'école de comédie musicale, ah. voilà le lapsus révélateur. Euh, c'est après l'école de comédie musicale on a, on a un peu toutes ces pistes là qu'on peut continuer d'explorer euh, selon nos envies, selon selon ce qu'on veut faire. Et donc, toi, quelle est la piste que tu as choisi d'explorer Alors, pour l'instant, moi, je me forme encore euh, au chant. D'accord. Euh, je, je prends des cours de danse aussi, parce que j'ai découvert une vraie affinité avec la danse pendant trois ans. Donc, euh, donc je, je continue aussi dans la danse, mais dans l'idée, euh, moi, je continue à me former dans tous les, tous les domaines euh, que je, puis, je puisse faire. Euh, sachant que le théâtre, c'est un peu plus compliqué d'avoir des cours de, de théâtre professionnalisant. Mmh. Euh, donc, c'est plus dans, par l'expérience de, bah, des collines musicales, de, de, des différents projets qu'on a, qu'on continue à se former au niveau du théâtre. Euh, mais sinon, cours de danse et cours de chant, c'est beaucoup plus facilement programmable euh, dans, dans le planning, et donc toujours en fonction de quand on peut et quand on n'a quand on rien à faire, on se forme, et quand on n'a pas quelque chose à faire, on se forme autrement par l'expérience des projets. Oui, sachant que quand tu. De... Enfin, quand tu joues, quand tu te produis, c'est aussi une part de formation, ce qu'on apprend tous les jours. C'est ça, c'est une part de formation parce qu'au final, à chaque fois qu'on travaille un rôle, entre guillemets, on va repartir de zéro, d'accord. vu qu'on crée un rôle de, de, de, de toute pièce. Et bah, la stylistique de danse, c'est jamais les, les, jamais les mêmes pas, c'est jamais le même style, la même énergie de la danse. Euh, le chant, on peut toujours être un peu challengé par le fait que si on crée un personnage avec une certaine voix, il faut garder cette voix dans le chant, donc même si ça devient technique parce qu'on a des notes hautes ou des notes un peu compliquées à aller chercher, il faut trouver des moyens de toujours se former et de correspondre le mieux à la demande du metteur en scène, coach vocal ou chorégraphe. Donc c'est toujours se remettre en question, se rechallenger pour pouvoir arriver au résultat escompté. Si on parle un peu de, de maintenant, donc, tu te produis dans plusieurs euh, pièces, plusieurs proies musicales. Allez. Et euh, la question c'est justement comment est-ce que tu fais pour entrer dans ces différents rôles Comment est-ce que tu te prépares euh, pour interpréter ces différents rôles Alors, il y a deux, deux étapes. Il hein. y a la partie répétition. Où du coup là on va avoir des, des, des, du travail euh, donc, de chant, de danse, de théâtre, de polyphonie. Euh, qui vont être séparés, euh, qu'on qu va faire au fur et à mesure on, on découpe, entre guillemets, on va découper tout le, toute la pièce en différents blocs, donc la partie avec juste une chanson, la partie avec juste du théâtre, la partie où parfois il y a juste de la chorégraphie. Et, et petit à petit, on va, mettre les, les, on va un peu assembler le Lego pour, pour reformer le spectacle en entier, euh, pour aller jusqu'au moment des filages, où, les, où là les filages c'est... Comme, euh, alors, c'est pas forcément sur la scène du théâtre parce qu'en ouais. Paris, en plus, les, les théâtres, il faut louer les scènes pour pouvoir y avoir accès, etc. Donc, c'est dans des salles de répétition où on fait euh, le spectacle, pas forcément en costume, mais on fait le spectacle artistiquement de bout en bout. Donc, euh, toute scène comme en condition du, du, du spectacle final. Au fin... euh, et après, euh, du coup, dans, ce, dans, tout, dans tout ce travail-là, à chaque fois, il faut proposer des choses pour faire des propositions artistiques euh, en fonction de comment on voit le personnage, en fonction de, de, ce, qu de ce que nous on peut proposer au personnage aussi mm -hmm. et après le metteur en scène, euh, le chorégraphe ou le coach vocal selon la discipline va euh, corriger ou euh, accepter certaines propositions et on va construire comme ça dans cette espèce d'échange entre euh, équipe artistique et équipe de, de comédiens, équipe performeurs. Euh, on va créer ce, ce, le personnage euh, jusqu'à ce qu'il soit le, euh, en osmose avec les deux visions euh, sachant qu'évidemment la vision de l'équipe artistique prime euh, donc, euh, et ça, ça va dépendre aussi du, du, bah, du metteur en scène certains metteurs en scène vont prendre les gens parce qu'ils ont un naturel qui correspond à 90% au personnage donc il y a eu, au final très peu de direction d'acteur mais il y a d'autres personnes qui vont prendre un comédien pour sa capacité justement à s'adapter et à faire euh, et à créer un personnage qui ne for... lui ressemble pas forcément euh, pour euh, pour justement travailler et, et créer un quelque chose une entité et créer un personnage donc faire une vraie direction d'acteur un vrai travail donc c'est différents choix et chaque metteur en scène va avoir sa, sa vision de, des, des choses et sa, sa façon de travailler au final. Sa façon de travailler, complètement. Voilà. Donc, au final, et ça, avec chaque personnage, chaque membre chaque même de l'ensemble, la, la plupart du temps, même les gens dans l'ensemble, ceux qui n'ont pas de rôle ou pas forcément de texte, oui. à proprement dit, même dans l'ensemble, il y a un travail qui est à faire où, pour pouvoir donner vie à un personnage, il faut s'imaginer, se créer un personnage comme ça. Voilà, donc ça c'est la partie un peu donc, des répétitions, donc, la Première partie où là on crée, cette, euh... donc, on crée le spectacle hein, au final. Euh, et ensuite pendant les représentations, donc avant chaque représentation, il y a une, toute une partie qui est à chaque fois d'échauffement, euh, où on échauffe donc le vo la voix, le corps où on se réveille, l'articulation pour bien qu'on nous comprenne, euh, on peut répéter un peu le texte. En général, quand on joue, c'est que le texte est déjà su, mais il peut y avoir parfois quelques petits raccords, notamment du point de vue des chorégraphies. Euh, les chorégraphies, ça peut arriver que dans les ensembles, quand il y a besoin d'avoir un truc très ensemble, euh, les, les choses se décalent un petit peu ou les gestes ne soient plus très précis. Et du coup, il peut arriver qu'il y ait qu ce qu'on appelle des raccords. Donc, les raccords, c'est donc des petites répétitions pendant la production pour, euh, pour corriger et pour bien resserrer les choses, que ce soit toujours euh, bien précis. Euh, et du coup, donc, ensuite, euh, le spectacle, euh, la préparation avec euh, mise en costume, euh, mise la, les coiffures, les perruques, quand il y a des perruques, oui. euh, les, le maquillage. Voilà, et ensuite... Euh, et la mise. Donc la mise, ce qu'on appelle la mise, c'est tout le procédé où on place les différents accessoires dont on va avoir besoin, les différents costumes. D'accord. Si jamais on sort d'un côté qu'on a très peu de temps pour changer, on va mettre le costume de ce côté-là euh, pour euh, justement gagner du temps. Donc c'est un peu... C'est de l'organisation, en gros, c'est la, la préparation euh, mmh. pour optimiser le, le déroulement du, du, du spectacle. D'accord. Voilà. Et... Euh, dans... Enfin, sur quelle pièce est-ce que tu te produis en ce moment Est-ce que tu te produis déjà en ce moment oui, Est-ce que tu es en préparation Tu peux nous en parler J'ai trois projets hein, actuellement. D'accord. Euh, donc, euh, mi-octobre, je vais être sur les aventures de Tom Sawyer, qui est un spectacle jeune public qui se joue à Mogador. D'accord. Euh, le... où Là, j'ai un, petit... un petit rôle, donc je joue le rôle du professeur de Tom, de Tom Sawyer. D'accord. Euh, et dans les ensembles dansés. Ensuite, euh, je suis dans une, un spectacle pour un jeune public aussi, euh, qui s'appelle Chute, mais les lunettes ont un secret qui est un spectacle qui s'est qui déjà joué l'année dernière en final. En fait, la première, la première production s'est fait l'année dernière à cette période-là aussi. Euh, Qu'on reprend, là, des dates, euh, on va reprendre dans des, différents théâtres. Là, on est parti aussi en tournée. Mm -hmm. donc, euh, la tournée, c'est les théâtres de province ou, euh, ou même à Paris parfois, qui achètent euh, la pièce pour une ou deux dates, parfois euh, seulement. D'accord. Euh, donc, on a des tournées. Euh, donc, voilà, d'être des, des, des, des un peu à droite à gauche euh, comme ça. Et je suis un projet de spectacle plus adulte, euh, cette fois-ci, qui s'appelle La Boule Rouge, mm -hmm. qui est un spectacle qui, qui reprend un peu des thèmes des, des thèmes, euh, des thèmes euh, connus de pop, de rock, etc., mais dans un style 13 années 20. D'accord. Euh, un peu comme Postmodern Jukebox, euh, si certains connaissent. Euh, voilà, donc euh, dans un univers de, du paris des années 20 aussi, donc un style très swing, très jazz, euh, où là pour le coup c'est une grosse production où on c est 20 personnes sur scène, 3 musiciens live, 4 euh, même. Euh, donc on a, ouais, c'est un, un beau projet euh, qui dure depuis maintenant 2 ouais, ans aussi, D'accord. Euh, deux bonnes années où on a fait un showcase, on a fait une première version du spectacle, on l'a réécrit, on l'a refait on l'a retravaillé, et là on essaie de encore retravaillé, donc c'est un truc qui est en constante évolution euh, pour, euh, pour au final avoir le meilleur euh, résultat, donc on, on a on, ouais, on a une, une à deux dates par an pour l'instant donc euh, c'est très très ponctuel, mais au final très très régulier Il y a toujours l'envie de, de produire le spectacle ça se passe comment, du coup, quand tu euh, dois jouer dans un nouveau spectacle C'est Il y a une demande de casting et tu... Euh... C'est ça. En général, alors, le plus... En tout cas, dans le milieu de la comédie musicale, le plus souvent, ça va être des, des castings qui sont postés sur des sites dédiés. D'accord. Euh, donc, des sites... Il euh, y, y a des pages Facebook qui sont dédiées au milieu de la comédie musicale. Il y, y a des sites Internet euh, qui, qui référencent un peu toutes les annonces de casting. Euh, donc, euh, en général, c'est une annonce de casting avec les différents rôles demandés, les critères globaux, donc euh, la tessiture, donc si on chante plutôt grave, plutôt aigu, donc oui. s'ils ont besoin d'un personnage qui chante très aigu, ben, c'est plutôt un ténor qui, qui chante aigu qui va, qui va, qui va postuler, l'âge, la taille parfois, euh, parfois même certaines, certaines disciplines en plus qui sont demandées. D'accord. Euh, et du coup, on postule à cette annonce en envoyant un CV artistique, ah oui. Comme un CV classique, mais juste avec les différentes expériences artistiques, la formation, euh, la tessiture, la taille, etc. et différentes références aussi ou euh... différentes. Alors en général, on met juste les, les expériences artistiques qu'on a, les, les, les expériences supplémentaires. Si par exemple, on a fait, euh, euh, on a été dance captain, euh, qui est le, un peu le chorégraphe résident du, du spectacle pour pouvoir euh, justement resserrer les chorégraphies, ou si on a fait euh, de l'assistant à la mise en scène ou des choses comme ça. Euh, donc, c'est un peu toutes les expériences qui, euh, qui, euh, qui peuvent jouer en sa faveur, hein. C'est mmh. comme, comme n'importe quel euh, CV professionnel. Euh, et au final, non, y a pas, fin, les, les recommandations, il y a parfois du bouche-à-oreille qui se fait euh, en disant okay. telle personne, euh, elle est pas mal, etc. Mais euh, sinon, c'est ça et on envoie une bande démo qu'on demandait, soit de danse, qui dans ce cas-là est une vidéo euh, de nous en train de danser pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire, soit de chant. Euh, ou là, du coup, c'est un petit extrait ah. ou une chanson euh, enregistrée de préférence en studio euh, pour la qualité du son, euh, pour, euh, pour montrer un peu la voix, le timbre, euh, la hauteur, etc. D'accord. Et suite à ça, on est convoqué à un ou plusieurs tours d'audition, certaines grosses productions qui vont jusqu'à euh, neuf tours d'audition pour les grosses. Euh, ouais, ouais c'est assez exceptionnel parfois, mais euh, il mais y a, y a, des, y a des, des productions qui mettent euh, beaucoup de temps à choisir parce qu'il y a la partie où... Euh, où, on se, où on se montre artistiquement sur une, euh, sur une chanson euh, libre de choix pour la personne. Ensuite, il y a une partie de travail de chanson du spectacle pour voir si ça colle une partie de travail de théâtre partie où on, voit, où on fait travailler deux personnes, deux candidats, l'un avec l'autre ou même trois parfois, euh, pour voir si ça match, si l'énergie théâtrale ou en tout cas si la, la connexion se fait bien et si on y croit. Euh, parce que si on, si on doit prendre deux amoureux ou deux meilleurs amis. Il faut qu'on y croit. Même s'ils se détestent ou s'ils ne se connaissent pas dans, dans, dans la vraie vie, il faut qu'on y croit. Euh, donc ça peut être ça. Donc euh, quand il y a des spectacles à 20 ou 30 personnes sur scène et qu'il y a plein, plein de connexions qui doivent se faire, bah forcément il faut faire des essais, des trucs, il faut faire différentes combinaisons pour trouver les, les personnes qui correspondent le mieux, d'abord le mieux au rôle et ensuite le mieux par rapport aux autres. D'accord. Voilà. Donc euh, ça, c'est... Après, 9 euh, tours, c'est souvent euh, les, les cas extrêmes. En général, il y a 3-4 tours d'audition dans, dans les productions. Euh, voilà. voilà, en général, comment ça se passe. Euh, après, plus dans le théâtre, là, c'est plus dans le théâtre ce dont je vais parler. Mais ça se fait aussi dans la comédie musicale. Hein. Il y a, il y a... Mais il y a pro... certains projets où c'est juste, on appelle les gens qu'on connaît bien. Euh, parce qu'on a fait une école parce qu'on a déjà fait des projets avec eux parce qu'on les connaît de réputation parce qu'on les a vus sur tel ou tel spectacle et on sait qu'ils va correspondre au rôle donc on l'appelle on te dit mais est-ce que tu es dispo pour ce projet là est-ce que ça t'intéresse et, et ensuite le projet se fait d'accord voilà. si on parle maintenant un peu de finalement qu'est-ce qui t'a fait euh, passer de l'un à l'autre euh, d'où te vient cette passion pour le, pour le théâtre alors ben, la passion pour le théâtre, je ne pas vraiment dire d'où elle me vient parce que je fais du théâtre depuis que je suis tout petit, euh, ma mère me racontait que je, <rire> que je faisais le clown pendant la sieste à tel point qu'on qu devait me mettre à la librairie pour ne pas, pour pas déranger les autres, euh, je ne sais pas si ça vient de là mais en tout cas je, depuis au moins le CP, euh, depuis au moins le CP je, suis... je fais du théâtre, je fais des cours de théâtre. Euh en atelier euh, amateur euh, ou semi professionnel. Il mm -hmm. euh, y a une année, je crois en seconde, où, où je n'ai pas fait de théâtre euh, pendant un an et ça m'a beaucoup beaucoup manqué. Euh, donc j'ai repris le théâtre l'année suivante. Ouais. Donc ça m'a, ouais, ça m'a donné, ça m'a un peu fait réfléchir et c'est vrai que j'ai une, une autre amie qui, qui me, qui parlait un peu des écoles de théâtre et j'avais un peu l'étoile dans les yeux et c'est ça qui m'a donné le déclic en... à me dire euh, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire au final. Euh, J'avais déjà du coup l'idée de faire une école d'ingénieur mmh. euh, à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand j'en ai parlé à mes parents, euh, l'idée bon, de que leur fils devienne saltimbanque, ça ne le, les a pas forcément enchantés tout de suite. Ouais. Mais, euh, mais on en a discuté et on est, est venu à dire qu'au final, là, hum, on peut faire un métier artistique. Euh, mais il faut quand même avoir un backup il faut quand même faire une, une, une, une école donc ils m'ont dit tu passes un diplôme celui que tu veux mais tu passes un diplôme avant de te lancer dans le, le théâtre et après on te soutiendra euh, pour, pour faire ton école donc euh, moi donc, à la base, base c'était donc le théâtre et comme le métier d'ingénieur j'avais déjà plus ou moins exploré que certaines options je me suis dit soit je fais un BTS ou quelque chose en deux ans euh, mais pas forcément qui me plaît et du coup si je si je réussis pas dans le milieu de la comédie musicale enfin du théâtre à l'époque euh, Est-ce que je, je vais pas me retrouver à faire quelque chose que j'aime pas tout le restant de mes jours quoi, Donc, c'est pas, pas la bonne solution. Donc, au final, euh, je me suis dit que la, la meilleure solution était de faire euh, une école qui me plairait, donc euh, dans un milieu qui me plaît, donc la music, L'école d'ingénieur, oui. <rire> encore une fois, l'école d'ingénieur euh, en agroalimentaire, vu que euh, tout, tout, tout ce qui touchait à la biologie m'intéressait beaucoup. D'accord. Et comment tu vis un peu cette cette décision de reporter ton rêve, enfin euh, de pas le faire tout de suite, mais de le faire dans 5 ans Je pense que au moment de faire ce choix, j'avais pas forcément conscience de, de que 5 ans c'était assez long quand même. Mm -hmm. euh, donc j'ai, à, à ce moment-là, j'ai pas pensé, j'en ai pas pensé, pensé grand-chose. Je... C'était un deal qu'on a fait avec mes parents. Euh... Et, et ça m'allait très bien parce que c'était dans ma philosophie aussi de me dire, euh, voilà, je fais ça comme ça j'ai un filet j'ai oui. un, un peu mon, mon un filet et de toutes les manières, ça, m, ça m donc, je me plaît donc je me posais pas trop la question et c'est vrai que voilà du coup, la, la question s'est posée et j'ai réalisé que c'était quand même assez, assez demandeur oui, assez au long. moment où je choisi mon école de comédie musicale celle que je voulais faire euh, je faisais déjà la comédie musicale à côté donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là au moment où j'ai où j'avais déjà un objectif vrai précis après là j'ai commencé à m'impatienter et, et à un peu ronger mon ronger mon frein euh, en attendant que, que l'école se termine mais, euh, mais c'est vrai qu'avant comme j'étais pas encore sûr de ce que je voulais faire de, du point de vue artistique parce qu'à la base je me demandais si j'allais faire le conservatoire de théâtre si je tentais les cours Florent, si je tentais une école de théâtre une autre école de théâtre j'avais pas encore de trucs précis j'avais pas d'objectif précis donc ça m ça me donnait un délai. D'accord. Entre, entre guillemets. Donc au final, euh, je ne vais pas dire que ça m'arrangeait, mais ça m'a permis de donner. d'avoir de, de, de, de, plus de temps. d'avoir plus de temps pour réfléchir. Et, et au final, c'est ce qui s'est passé, et à un point que je, je ne pensais pas, parce que ça m'a donné une maturité, une, euh, bah, au final, une vision de la vraie vie. Oui. Parce que au final, le, bah, même si les métiers artistiques, je me rends compte, encore une fois, c'est qu'une enchaînement de CDD et de projets à mener à bien. Mmh. Donc ça, il faut quand même rester très ancré dans le sol. Ce n'est pas que les paillettes, etc. Ça, c'est 20%. Et le reste, c'est que du travail, de la recherche, de la communication et de la gestion d'agenda. Hein. Donc ça m'a ça donné une vision aussi d'un de, de, de du, autre métier euh, et de tout ce panel de l'industrie agroalimentaire qui, qui, qui est quand même assez différent. Mmh. Euh, et ça m'a donné donc une maturité, euh, parce qu'en 5 ans, euh, quand on a 17 ans, entre 17 et 22 ans, euh, il y, y, y a, quand même, y a des, quand même des choses qui se passent et des, et, et des évolutions, donc, euh, donc ça m'a ça, ça donné ça. Et, euh, et du coup, j'ai découvert la Comédie Musicale, euh, et ça je pense que je me serais lancé dans le théâtre à, à, à cœur perdu, à sortir du bac. Je, pas découvert, je euh... pense que je me serais, je me serais, oui, je me serais, je me serais lancé dedans et j'aurais pas forcément regardé ailleurs ce qu'il y a. Euh, et au final, euh, ça aurait été, j'aurais beaucoup, enfin, je ne sais pas si j'aurais regretté, mais je sais que maintenant, j'aurais, je suis content de ne pas être passé à côté de ça, mmh. de pas faire. Euh, dans les moments de doute, est-ce que tu avais pas un, un peu une envie de tout lâcher pour finalement te dire, mais bah, en fait, euh, l'agroalimentaire, euh, c'est ma route de secours, mais là, euh, là, j'en ai un peu marre, euh, j'arrête tout et je me lance directement. Comme, bah, étant donné, alors c'est vrai que l'idée m'a traversé la tête de temps, de temps en temps, euh, notamment, euh, notamment, oui, bah, quand il y avait certains cours que je savais, euh, les cours de, de biologie moléculaire ou de génétique, ou de génétique, euh, ou de génétique euh, comme ça, c'est des choses que je sais que je ne jamais, donc c'est vrai que, d'autant plus que certains professeurs n'étaient pas forcément passionnants, donc c'est vrai qu'il y a certains cours où j'étais un petit peu plus à attendre que le temps passe euh, qu'autre chose. Euh, donc euh, ça, voilà, j'assume totalement ça. Mais euh, j'ai commencé à, à avoir des, pas des doutes, mais à m'impatienter voilà, et, à, et à me dire, bon, bah voilà, l'école d'ingénieur, ça, ça va bien 5 minutes. C'était en quatrième année, en courant en quatrième année, donc je m'étais dit, il me reste un an et demi, fais-les. Je, je peux pas m'arrêter Fais-les, euh, tu le regretteras. Euh, parce que si, si, si j'arrêtais maintenant, c'était juste là pour le coup, les 4 ans que j'avais fait avant, c'était 4 ans perdus perdu. D'accord. Qui n'aurait servi strictement à rien. Alors que finir mon école d'ingénieur, bah, j'aurais fini mon cursus, j'aurais une formation complète, j'aurais un bagage et un diplôme. Même s'il si est très peu probable que je m'en sers un jour. Je l'espère. Oui. Enfin, euh, même si en plus je, je pense que la réinsertion en tant qu'ingénieur après avoir passé deux, trois ans voire 5, à, à faire de la récolte musicale, je sais pas comment ça va se passer. <rire> je, sais, je sais pas si c'est. C'est une bonne question. Ce voilà, qu c'est un peu, c'est un peu une, une, une question à se poser. Donc, donc je pense que le. Oui, le... je pense que voilà, au final, je suis, je suis, je suis content et, et j'ai. Il y avait un peu aussi l'orgueil derrière de se dire euh, pas juste que vous. Ouais. fait tout fait tout voilà maintenant que je vais commencer je fais je ne peux, peux pas je m'arrêter donc euh, voilà il le, y, y a des doutes qui me sont qui m'ont traversé mais au final euh, au final je suis allé jusqu'au bout euh, relativement euh, relativement confiant puis j'avais j'avais mes trucs à côté hein, j'avais j'avais mes cours de communication du soir etc donc ça m'a ça a permis de tenir de le coup oui. j'avais quand même un, un pied dedans mm. entre guillemets tu me disais effectivement que euh, quand tu avais 17 ans, donc bachelier, tu ne souhaitais pas forcément te lancer directement dedans parce que tu craignais un peu la concurrence. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens maintenant que t'es euh, dans le milieu euh, Oui, alors la concurrence dans le milieu, elle est réelle. Et là, il euh, y, a, y, a euh, y a toujours beaucoup, beaucoup de concurrence euh, parce que c'est parce que un milieu qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup de projets. Et pas beaucoup de projets, c'est pas beaucoup de gens qui travaillent c'est un état de fait euh, c'est un peu le cliché du milieu artistique de, de, de, voilà, de, de 1000 personnes qui se mettent au casting pour 10 personnes qui sont prises au final mais, fin, mais c'est ce qui se passe un peu euh, quand on regarde les grosses productions qui se font à Mogador comme Grise récemment et Chicago euh, qui, va, qui va bientôt jouer c'est une, une troupe de 20-30 personnes euh, 20-30 personnes sur euh, 6 ou 7000 candidats mais tu n'as pas l'impression qu'il y a un essor euh, des comédies musicales Donc, de plus en plus de comédies yeah. musicales qui Alors, se montent, donc de plus yeah. en plus de demandes Alors, il y a de plus en plus de, de, de comédies musicales qui se montent parce que les, le, la culture française commence à un peu s'imprégner de, de, de, de, de cette là, et ça, c'est une très bonne chose. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là. La... Au final, ça ne change pas le. Enfin, je, là, ça, ça, ça je ne saurais pas dire. Au final, je ne saurais pas dire s'il y a plus ou moins de boulot, il y en a qui disent qu'il y en a moins, il y en a qui disent qu'il y en a plus, c'est quelque chose qui est assez démographique, enfin, c'est une question de statistiques et de démographie, donc je ne saurais pas dire s'il si, si y, si y a plus de boulot, plus d'opportunités. Je pense oui. qu'il y a plus d'opportunités en comédie musicale, ça oui. c'est sûr. Et puis après ça, euh, ça doit dépendre aussi des profils de chacun je suppose qu'il y a des, euh, des gens qui ont un profil ou un timbre de voix très particulier. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, euh, c'est plus ou moins facile de. Après, voilà, en... oui, après, ch après chacun, chacun, entre guillemets, ce qu'on appelle à son emploi. C'est-à-dire que euh, quand on regarde. Euh, pour un exemple euh, d'une vieille, euh, d'une actrice un peu plus vieille, c'est Julie Andrews, mm -hmm. euh, celle qui jouait Mary Poppins, celle qui a joué dans La Mélodie du Bonheur, Maria. Donc, qui jouait que des personnes très, très solaires, très, des, des, jeunes, des jeunes nounous. Voilà, C'est un peu son emploi euh, Dont elle a eu au final beaucoup de mal à se défaire aussi euh, Et chaque personne a son emploi Quand on a un visage assez juvénile Ou il y a des gens qui ont des visages qui sont tout de suite très vieux qui font... Ou alors des gens qui sont un peu en surpoids Ou des gens très fins, très grands, très musclés Très, très secs très... Tout ça, ça va correspondre à un certain type de rôle euh, Comme la voix hein, la, oui. euh, un, un, un, un ténor qui chante haut Ou, un, ou une basse qui chante très très grave bon, On ne va pas leur donner les mêmes rôles ou oui. le même style de voix. Euh, là notamment, il y a un spectacle qui se monte de We Will Rock You qui reprend des chansons de Queen. Oui. Ben, un, un chanteur d'opéra va pas pouvoir passer un, <rire> va pas pouvoir passer le, enfin, va pas forcément avoir sa place euh, là. Enfin, va plus avoir une, une voix rock, une voix euh, particulière. Par contre, pour le Fantôme de l'Opéra qui aurait dû se monter il y a deux ans maintenant, mm -hmm. euh, ben, là c'est plus des chanteurs lyriques ou légit, ce qu'on appelle légit qui est une, une voix euh, un peu opératique mais pas pas tout à fait donc qui peut correspondre à la comédie musicale un peu opératique donc voilà c'est ça va dépendre des rôles et c'est vrai que ben, du coup en fonction du en fonction de chacun euh, en fonction de chacun et de la personnalité de chacun mm -hmm. il va y avoir plus ou moins de boulot en fonction des projets aussi chacun chacun mais chacun peut trouver sa place entre guillemets quand tu cultives, quand chacun cultive sa, sa personnalité est-ce qui le rend est ce qui le rend unique euh, et pas essayer d'être le, le, le modèle de 1m90, baraque et machin, machin. Non, parce qu'on aura besoin, besoin d'un euh, tout petit mec pour, pour jouer un peu une fouine ou de quelqu'un ou de, quelqu de benonnant pour jouer un, un tavernier. Ou... Parce que le théâtre reflète la vie et dans la vie, il bah, y, y a tous les profils. C'est ça. Voilà. Euh, si on parle maintenant un peu de, de ta première formation, donc euh, cette fameuse école d'ingénieur, ouais. euh, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours J'ai bien compris que le côté euh, génétique, euh, biologie moléculaire ne te, te sert pas forcément. Voilà, <rire> pas pour les anecdotes pendant les soirées. Euh, alors, pendant la vie de tous les jours, notamment dans ma vie artistique, euh, ça m'a une... surtout donné en fait, une rigueur dans le travail. Mmh. Euh, ça m'a donné un cœur dans le travail parce que bah, le métier d'ingénieur, on a des objectifs, on a des plannings précis. On a des... Donc, et et cette rigueur-là m'a permis aussi, même dans le travail quotidien, euh, donc le quotidien que je connaissais actuellement, c'est-à-dire mes cours, euh, le fait de devoir arriver à l'heure à un rendez-vous, donc les cours commencent à 10h, j'essaierai on, on d'arriver le maximum à 10h, euh, de suivre l'assiduité, de rester de, de, aussi de pouvoir profiter, alors c'est pas vraiment mon école d'ingénieur qui m'a donné ça, mais le fait d'être dans l'école d'ingénieur et d'attendre un peu pour pouvoir accéder à cette école, ça m'a aussi mis dans la position de me dire, j'ai attendu pour cette école, donc, donc j'en profite chaque minute, j'essaie de profiter de chaque minute et de, et de suivre, de, de, quand il y a un texte à apprendre, ben je l'apprends vite, euh, de l'apprendre vite pour pouvoir travailler le plus rapidement possible sur, un, sur ce, sur ce texte-là, ou cette chanson, ou cette chorégraphie, etc. Euh, mais je pense que ouais, c'est aussi une, une certaine rigueur dans le travail une rigueur dans l'organisation mmh. euh, parce que là plus le temps passe et plus je me rends compte que le, les plannings à gérer quand il y a 5 plannings à gérer différents même personnellement euh, entre, hein. entre les cours entre les différents projets les répétitions qui se chevauchent donc, il faut faire un choix, il faut donner de euh, la les, les, les doodles, parce que là, c'est l'outil euh, utilisé par tout milieu artistique, c'est euh, dès qu'un projet est formé, qu'un groupe est formé, on fait un doodle pour voir où est-ce qu'on est dispo pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire ça. Pour les auditions aussi, il euh, y, a, y a parfois y a certaines auditions que je n'ai pas pu passer parce que bah, j'avais cours, parce que j'avais d'autres auditions qui se chevauchaient euh, et c'est comme ça, et c'est un, un travail aussi de de se dire et de faire des choix, des priorités, dire bon bah, là j'ai cours donc je vais pas euh, prendre un projet qui prend sur les cours ou euh, par exemple là j'ai pris pour les cours de danse que je prends qui sont des cours de danse euh, qui sont des cours de danse à la carte mm -hmm. euh, voilà il faut se dire bon bah, ces cours là j'y vais quand je peux mais si j'ai des répétitions je priorise la ré la, la répétition donc c'est un peu cette gestion de planning qui, qui doit être euh, qui doit être fait euh, et l'école d'ingénieur Bien sûr, ça, on, on peut aussi l'apprendre en écologie d'ingénieur, mais l'école d'ingénieur m'a permis de développer cette compétence-là. Euh, et aussi, du coup, ce que je disais, la partie euh, gestion d'équipe. Oui euh, La partie gestion d'équipe, parce que le, le milieu artistique est un milieu d'égo, Pas forcément de grands égos, mais simplement artistiquement, il faut, il faut toujours travailler quand on dit que tu chantes faux. Il ne faut pas le prendre pour soi. Il faut aussi, donc, il y a un certain tact à avoir avec certaines personnes quand on regarde un groupe. Euh, il faut savoir euh, cibler les différentes énergies et c'est vrai qu'on euh, a, on a eu des cours donc, de, un peu de ressources humaines euh, en école d'ingénieur euh, avec certaines méthodes, certains, certains trucs et c'est vrai que réutiliser parfois euh, ne serait-ce que de, voilà, de cibler un peu bah, le leader d'opinion, le, la, la personne qui va plutôt suivre, la personne qui va plutôt être toujours en opposition avec toi, ça permet de gérer un truc, de gérer, les, les, de gérer et d'anticiper les, les différents problèmes et, et du de, de coup, de, bah, que le projet se mène à bien, euh, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se braque et qui, et qui tombe euh, et qui, fasse un peu, qui plante un peu le projet, oui. ce qui arrive assez souvent quand même. <rire> voilà. Tu me parlais aussi d'un aspect plus euh, animation de réseau et construction de son réseau. Euh, parce On en parlait notamment ouais. qu'il y a certains rôles qui s'obtiennent par bouche à oreille. Mmh. Complètement. Alors, ça, c'est. On parle beaucoup de réseaux professionnels avec LinkedIn, avec les choses comme ça. Euh, mais au final, le milieu artistique, c'est beaucoup, beaucoup ça aussi. Pour avoir. Euh, pour avoir mais ne serait-ce que pour entendre parler des auditions, pour entendre parler de différents projets qui se font. Euh, ce que j'ai fait, moi, c'est. Il y avait beaucoup de scènes ouvertes qui se faisaient à Paris. Donc, euh, des open mic où les gens viennent chanter, ou alors des rencontres théâtrales, des productions qui parfois juste font des, des rencontres dans des bars ou dans des, dans des soirées pour, euh, juste pour les, pour les gens du milieu et, et c'est vrai que ça permet de rencontrer des gens, de, de voir les différents projets qui se montent, d'entendre un peu aussi si telle ou telle production est plus ou moins, est plus ou moins fiable. Euh, donc c'est vrai, vrai que monter son réseau, donc avant enregistré son carnet d'adresses sur Facebook pour voir les, les, quand on partage des auditions parce que c'est vrai que sur c'est beaucoup les réseaux sociaux qui vont nous permettre d'entendre de, parler des différents projets qui se montent et du coup de suivre un peu ces activités. Euh, on nous apprend aussi que pour... Euh, quand on va voir des pièces de théâtre ou des comédies musicales ou des choses comme ça qui nous intéressent, c'est très, très, très bien vu ou ce serait bon en tout cas d'aller à la sortie des artistes pour euh, bah, féliciter les artistes, dire, bah voilà, moi aussi je suis dans le milieu, euh, qu'est-ce que vous faites d'autre, machin. Et c'est vrai qu'il y a des rencontres qui sont comme ça. D'accord. Et on avait l'avantage la, la, aussi dans notre école de conne musicale d'avoir des professeurs qui, étaient aussi, qui travaillaient aussi dans le milieu et qui travaillent toujours d'ailleurs dans le milieu. Donc ça permet d'avoir euh, un peu des, des gens qui, qui connaissent un peu ce milieu-là, donc qui peuvent nous en parler facilement. Mais c'est vrai que le réseau, ça, ça reste... Euh, c'est d'autant plus dans un, dans, une, dans un métier comme ça qui n'est fait que de petits projets courts, oui. où euh, en général voilà, ça dure 1 deux, trois ans, mais... Quand ça dure 3 ans, quand un spectacle est repris 3 années de suite, c'est que c'est vraiment très bon, un très bon spectacle et c'est très rare. En général, c'est une exploitation de 3 mois, 6 mois, 1 an et après on passe à autre chose. D'accord. Voilà. On aborde maintenant le, le mot de la fin, donc est-ce que tu as une anecdote mm -hmm. et, et un conseil pour, comme on dit, ceux qui voudraient devenir un autre Je dirais que pour moi, si, si, si quelqu'un veut faire un métier artistique ou veut se lancer dans une passion qui peut présenter un risque, mmh. euh, donc, monter son entreprise ou monter, ou monter sa boîte qui est un petit peu de massage, de je ne sais quoi, c'est une bonne chose, mais c'est important d'avoir fait quelque chose avant. Parce que mmh. voilà, même si je dis que ça a été dur, ça a été parfois un peu, un peu laborieux, qu'il y a des choses qui ne vont, vont pas me servir, je regrette absolument pas ces 5 ans à m'être formé. Euh, je ne regrette pas ça du tout parce que ça apporte une vision du au-delà au du bagage euh, technique et euh, du, bah, de, de, toute cette part, de tout ce côté, euh, donc euh, gestion d'équipe, réseau, ouais. etc. Toute la partie un peu concrète, euh, ça apporte aussi une, une ouverture d'esprit qui est, qui est assez importante, mmh. euh, qui est très très importante dans le, dans le développement personnel. Et dans le, le fait que de garder les pieds sur terre et de, et de se lancer, certes, dans sa passion, mais se dire que sa passion, si on veut en vivre, il faut en faire un métier. Et un métier, c'est d'abord travailler, être rigoureux et, et bosser. Enfin, faut bosser, bosser, bosser, bosser. Tout Pas genre. attendre que tout ça récoute cu tout cuit dans la bouche, parce que c'est vrai que quand on se lance un peu la, la, avec des étoiles dans les yeux, euh, bah c'est là qu'on passe à côté des, des choses concrètes de la vie, même si, même si, même si ce qu'on fait à euh, une grande partie de plaisir, à une grande partie de, de passion, il mmh. euh, y, y a quand même toute la partie concrète qu'il ne faut, faut pas passer à côté, sinon on se casse la figure quoi. D'accord. Voilà. Donc, c est, c est, moi, même si mes enfants veulent faire du théâtre, ça va être le même deal que mes parents ont fait, euh, ça, ça sera, passe, ton, passe un diplôme d'abord et, et on verra après. C'est ça. Et j'ai voilà, aussi des, des, des, des connaissances qui, euh, eux, ont fait un truc pour un filet pour avoir un filet et au final qui ont, qui ont été passionnés par, par ce métier-là et qui ont fini par faire, euh, par faire ce métier-là en parallèle. Euh, voilà Quitte à peut-être après revenir et, et effectivement devenir un autre, ouais. euh, mais au moins, euh, et du coup, ça permet aussi de découvrir quelque chose et qui sait de, de quand même euh, prendre plaisir, à s'épanouir dans, dans un milieu qui, à la base, n'était pas forcément celui qu'on avait prévu.